Tu as envie d'afficher une annonce lorsqu'un de tes modérateurs ou toi utilisez une commande Je vais donc te montrer comment t'y prendre. Pour commencer, rentre dans l'interface de Script Manager. Et dans le script Multi-Action, une fois activé. D'ici, il faut ajouter un bloc qui s'appelle « Twitch Command » dans la section « Twitch ». Ce bloc est vert car il reçoit une information. Tu peux filtrer via les petits boutons colorés. Glisse le bloc. Dans le module et indique pour quelle commande tu veux que ce bloc s'actionne de là tu peux indiquer pour quelle commande tu veux que ce bloc actionne ceux qui seront connectés à lui par ce nœud de sortie il ne faut pas oublier le type d'utilisateur dans notre cas ce sera uniquement les modérateurs et les streamers toi maintenant on ajoute le bloc qui écrira l'annonce dans le chat depuis le compte BOT. Si ce compte n'est pas renseigné, il utilisera le compte principal. Pour le message à envoyer, il est possible de double-cliquer dans le champ de saisie pour avoir un plus grand espace de saisie. Dans notre exemple, on peut écrire le dollar et les accolades font comprendre au bloc que c'est une variable à remplacer. Et celle-ci est renvoyée par le bloc précédent, puisqu'on les relie. Toutes les variables que les blocs créés sont envoyées dans les blocs reliés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocs connectés. Pour plus d'informations, il suffit de survoler l'icône et de cliquer sur le « i », ce qui ouvrira la page de la documentation directement sur le bloc en question. Les deux derniers réglages de l'annonce sont sa couleur et le compte à utiliser pour envoyer. Par exemple, orange et comme dit précédemment, le compte bot. Tu peux utiliser l'option pour tester un bloc, mais aucune variable n'existe dans ce cas de figure, puisque le bloc précédent n'a pas été actionné par Twitch. Tu as maintenant les bases pour les commandes de modération. Et... Je te retrouve dans un prochain tutoriel pour en apprendre plus sur Script Manager.